Vous avez planté quelque part une graine le 1er janvier, forcément. Et donc cette graine que vous avez plantée, c'est votre indicateur de changement. Ça vous indique ce qui va se repositionner dans l'année. Forcément, c'était le 1er janvier. Si vous ne vous êtes pas tourné vers l'est, alors que toute la vie vous avez regardé vers l'ouest, vous ne vous êtes pas repositionné. Donc vous ne pouvez pas changer de paysage, vous ne pouvez pas changer d'histoire. Vous continuez à regarder toujours votre histoire du côté ouest. Une fois qu'on se repositionne, on ne peut plus avoir la même histoire. On n'a plus le même point de vue. C'est la période où il faut travailler sur, dans le chaos. Au moins, quand l'énergie va remonter, vous serez tourné dans la nouvelle direction.